Salut Gabrielle Salut Kelly, ça va Ça va, et toi Oui, très bien. Tu as passé un bon week-end Oui, pas mal. J'ai fait plein de choses, mais c'était bien. Qu'est-ce que tu as fait, par exemple Des choses très pratiques. Je suis allée faire les courses samedi après-midi. Avant, j'ai gardé Liam à la maison. J'ai fait à manger pour bébé. J'ai préparé les vêtements. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait encore Je me suis baladée aussi un peu en ville, toujours avec bébé. Et puis, le dimanche, euh, j'ai cuisiné. J'ai cuisiné toute la matinée. Et l'après-midi, j'ai fait plaisir à mon mari. J'ai fait des crêpes. Et vous avez mangé les crêpes. Et on a mangé toutes les crêpes. Et en fin de journée, enfin, j'ai fait le repassage de tous les vêtements de toute la semaine. C'était un week-end où tu as beaucoup travaillé. Beaucoup de travail, mais j'ai l'habitude maintenant. C'était sympa comme week-end quand même Sympa, vivement le week-end prochain